Bonjour, dans cette vidéo-capsule qui est une des vidéos-captures sur les outils Web 2.0 de Google, nous allons vous montrer comment utiliser la recherche avancée de Google. Donc, vous devez aller à www.google.ca ou.com .com. Ensuite, vous rentrez dans la barre de recherche pour les termes de votre recherche, par exemple, pauvreté, des femmes. Québec. Ensuite, vous allez tout à fait en bas de la page vous cherchez recherche avancée. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous avez la possibilité d'entrer les termes exacts de votre recherche. Par exemple, pauvreté, femme, Québec. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir la langue des résultats, par exemple, on va mettre français. Les types de formats, vous avez plusieurs formats, juste les résultats en Adobe Acrobat, PDF ou en Adobe Postscript, vous avez aussi la possibilité avec des résultats en base de données comme Excel, Présentation, PowerPoint ou Microsoft Word. Donc, vous avez plusieurs possibilités au niveau des formats. Vous pouvez aussi rechercher sur mon site pour un domaine bien précis. Vous avez aussi la possibilité de chercher à une date différente. Donc, euh, selon les 24 heures, les 7 derniers jours, les 31 derniers jours ou les 365 derniers jours. Par exemple, si on met ça sur une année. Pour les droits d'utilisation, vous avez la possibilité de chercher des documents libres de droits d'utilisation et de distribution. livre de droits d'utilisation ou de distribution, y compris à des fins commerciales. De distribution et de, ou de modification. Libres de droits d'utilisation, de distribution, de modification, y compris à des fins commerciales. Par exemple, si on met livre de droits d'utilisation ou de distribution, vous avez aussi la possibilité de chercher des mots-clés dans différentes parties des pages au niveau des résultats. Vous avez aussi la possibilité de chercher par pays, par exemple, si on met le Canada. Donc, on a juste besoin des documents pour le Canada. Et vous avez la possibilité d'activer le filtre pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, vous cliquez sur « Recherche avancée ». Donc, voilà les résultats qui ont été trouvés dans le cadre de ces recherches. Vous avez des résultats fiables et libres de droits d'utilisation et de distribution. Voilà comment vous pouvez utiliser la recherche avancée de Google. Je vous remercie.